Je m'appelle Elisabeth Graville et je suis CEO de Museovation, une société spécialisée dans l'accompagnement stratégique des musées et le développement marketing et commercial des startups du monde culturel. Je serai votre professeur pour le cours portant sur l'open innovation dans les musées. Ce cours offre un panorama sur la façon dont toute organisation culturelle peut trouver des idées d'innovation en provenance du monde extérieur et les mettre à profit dans l'accomplissement de sa mission. Nous étudierons les modes de collaboration avec vos partenaires naturels, autres musées, agrégateurs de données type Europeana ou encore Wikipédia, quelques groupes technologiques tels que Microsoft, Google Art ou encore IBM, le monde du secteur privé avec les industries créatives telles que le jeu vidéo ou l'écosystème des start-up culturels et enfin nous terminerons par la collaboration avec vos audiences. Ce cours s'appuie sur la compilation de nombreuses sources sur le développement digital, économique et social des musées ou institutions patrimoniales. Tout son contenu provient d'idées partagées au cours d'entretiens menés sur le sujet auprès de professionnels du secteur, au cours de ma thèse, ainsi que de ressources internationales compilées au fil de conférences. À la fin de ce cours, vous serez donc en mesure d'expliquer ce qu'est l'Open Innovation et son impact, d'appliquer au quotidien les pratiques de l'Open Innovation dans votre réflexion de professionnel de musée et ainsi d'initier de nouveaux processus de travail au sein de votre future équipe grâce à votre comportement agile. Vous pourrez comparer les différents acteurs de l'Open Innovation afin d'optimiser vos choix stratégiques de partenariat pour votre musée, d'identifier les sources d'idées et les moyens de s'engager dans l'Open Innovation tout au long de la chaîne de valeur pour développer de nouveaux services ou produits et enfin identifier les enjeux et les défis associés à la mise en œuvre de l'open innovation. C'est donc avec un grand plaisir que je vous retrouverai pour vous faire découvrir tous les bénéfices de l'open innovation dans les musées. Alors à très bientôt